les mécanismes financiers d'une coopérative d'habitants. La coopérative d'habitants a été définie juridiquement par la loi Allure en 2014. Pour être habitant dans une coopérative d'habitants, il y a besoin d'être sociétaire de la coopérative. Par sociétaire, on entend toute personne qui a acquis au moins une part sociale, qui a accepté les valeurs de la coopérative, statut, charte, règlement intérieur, et qui a signé avec la coopérative un contrat coopératif qui lui permet de jouir d'un logement en contrepartie de paiement d'une redevance. Cette redevance est composée d'une fraction locative et d'une fraction acquisitive. À sa sortie, le coopérateur récupère ses parts sociales initiales et ses fractions acquisitives mensuelles. Idem pour ses ayants droit en cas de décès. Mais hélas, quelques freins empêchent l'émergence des coopératives d'habitants telles que définies dans la loi Allure. Premier frein, cette loi est peu applicable. Deuxième frein, l'absence de mécanismes financiers adaptés qui permettraient de financer ces projets participatifs non spéculatifs. Pour déjouer ces freins, la coopérative d'habitants emprunte des mécanismes et outils financiers et juridiques de droit commun. À la place d'un contrat coopératif, elles utilisent un bail locatif, dit bail 89. À la place de la fraction locative, elles demandent un loyer. À la place de la fraction acquisitive, elles utilisent les comptes courants d'associés. A la place de l'acquisition d'une part sociale, elles exigent souvent à leurs coopérateurs d'avoir des fonds propres importants. Cet apport initial sert à financer une partie de l'opération immobilière. Le coût de l'opération immobilière comprend la charge foncière, prix d'acquisition, prix notarié et taxes, viabilisation, branchement, sondage du terrain, les travaux, matériaux et main d'œuvre, les honoraires, accompagnement, maîtrise d'œuvre, architecte, géomètre, Bureau de contrôle, comptables, etc. Les assurances, dommages ouvrages, responsabilité civile. Dans les coopératives d'habitants, généralement, il est demandé à l'ensemble des coopérateurs d'aborder minimum 25% de coût de l'opération pour qu'une banque accepte d'accorder un emprunt. Pour baisser ce seuil de 25%, il est possible de constituer aussi les fonds propres à travers des subventions et des aides de collectivités territoriales et des organismes de prévoyance. Ces aides restent marginales et sporadiques. L'argent abondé par les coopérateurs constitue ce qu'on appelle un apport. Ce dernier peut se faire en capital, à travers la souscription de parts sociales ou en compte courant d'associés Les comptes courants d'associés sont des prêts que les associés d'une société font à leur société. Au départ d'un coopérateur, plus la somme est importante, plus le remboursement peut s'avérer compliqué. D'autant plus qu'en phase d'exploitation, c'est-à-dire au moment où le projet est construit et habité, pour faire face à ces charges, la coopérative demande à ses coopérateurs de payer une redevance. Une partie de cette redevance constitue une épargne, qui peut se faire en capital ou en CCRM, pour le coopérateur accumulant ainsi une somme d'argent de plus en plus importante à récupérer à son départ. L'un des objectifs des coopérateurs tout au long de la vie de la coopérative est de veiller à garder une trésorerie positive pour ne pas mettre à mal la société coopérative en la plaçant en cessation de paiement. Pour ce faire, généralement, les coopératives adoptent ces principes. La fraction épargne, fraction acquisitive ou CCA, de la redevance ne dépasse pas les 15% environ du montant de la redevance pour ne pas cumuler au fur et à mesure des mois et des années une dette de plus en plus importante auprès des coopérateurs. S'assurer que l'argent à rembourser par un coopérateur peut être apporté facilement par une autre personne. Mise en place des conventions de compte courant d'associés qui prévoient un remboursement de CCA sur un temps long et ou mensualité. Éviter les grands apports et privilégier des apports homogènes, mais si cela s'avère nécessaire, anticiper les remboursements de ces apports dans une convention, remboursement annuel par exemple. Quand un coopérateur quitte la coopérative, elle a juridiquement deux possibilités pour récupérer son capital. La première par la session entre vifs. Le coopérateur revend ses parts à une autre personne. Pour éviter des ventes qui dénatureraient leur philosophie et leurs valeurs, les coopératives dans leur statut, Encadre d'une manière très stricte cette session en imposant, entre autres, une validation unanime des associés. La deuxième possibilité, étant donné que la coopérative est à capital variable, elle rembourse la personne sortante en détruisant ses parts et crée de nouvelles parts pour la personne entrante. Nous privilégions cette seconde solution. En cas de décès, les ayants droit récupèrent l'apport initial et les comptes courants d'associés, selon les termes des conventions signées par le parent. Pendant la durée de remboursement, il reste sociétaire, mais en tant que part B. Ils n'ont pas un droit sur le logement, ils peuvent devenir sociétaires aux habitants à leur tour et jouir de l'usage d'un logement s'ils ont été cooptés par la coopérative à leur tour. Si vous souhaitez en savoir plus sur les coopératives d'habitants, n'hésitez pas à nous contacter. Adco porte le plaidoyer, promeut ce modèle d'habitat et accompagne les collectifs qui souhaitent monter une coopérative d'habitants. Alors, on vous attend